Moi, je suis très impressionnée par la, la qualité des échanges que tu as eus avec euh, ces, toutes ces femmes. Euh, voilà, je trouve que c'est d'une très, très grande intensité. Elles se livrent à toi de manière très... avec beaucoup de confiance. Et je voulais savoir un peu comment tu avais réussi à... Comment tu étais parvenue à obtenir cette qualité. Je peux le dire. Euh, ouais, ben bah merci. Euh, je... Mais en fait, ça a été un travail assez long. Euh, j'ai allé la première fois euh, au Kyrgyzstan en, en 2006. Euh, le tournage, je l'ai fait en, il y a deux ans, enfin du coup en 2016. Et, euh, et, et, et voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de femmes euh, avant le tournage euh, avec lesquelles j'ai assez longuement parler en fait très rapidement autour de, de Jamilia parce que j'ai lu le texte très très vite je crois euh, enfin des, juste après que j'y sois allée pour la première fois et euh, et euh, donc je, je, je savais qu'elle me raconterait beaucoup de choses au travers du personnage de Jamilia je savais qu'elle connaissait le forcément le personnage à la fois le personnage et le texte et, euh, et pas seulement Jamelia, mais tous les personnages de, du roman. Et, euh, et donc voilà, et après... Euh donc, j'y suis pas allée seule à, à leur rencontre. J'étais avec euh, un inter une interprète, enfin une femme, évidemment. Euh, je pouvais pas y aller avec un homme. Euh, et donc, j'ai fait deux parties de tournage, donc avec deux interprètes différentes, qui étaient deux femmes euh, au statut différent aussi. Donc, parce que je, je me disais que ça pouvait euh, générer aussi des choses différentes de, dans la conversation. Et euh, et, et euh, et donc c'était aussi des interprètes qui euh, étaient originaires des, des régions dans lesquelles j'allais. Je, ben, je, ça c'était important, qu'elles ne viennent pas de la capitale, qu'elles ne viennent pas de Bishkek, qu'il n'y ait pas d'écart de, voilà, de, de, ou de hiérarchie ou de choses comme ça qui pouvaient s'immiscer là-dedans. Et, euh, et donc voilà, donc, ces paroles-là, c'est euh, moi, dans la rencontre avec Sharanoza euh, ou avec nonjamal Jamal, et, euh, qui, a, qui a long rencontré ces femmes et qui... Euh, et qui changeons et Charnoza, autant Charnoza que non Jamal savaient euh, très bien, enfin je leur avais expliqué ce que, ce que je cherchais, ce que j'attendais de ces rencontres-là, que je voulais pas des réponses, enfin, que ça m'intéressait pas du tout de recueillir des, des informations ou des données ou des descriptions et que c'est plutôt comment elles elle, elle, elle, elle pensaient, enfin voilà, quelque chose comme ça, enfin, de, de les rencontrer et, euh, et du coup... Euh, bah, du coup, c'était aussi beaucoup plus simple, parce que je n'étais pas là pour faire un film sur la condition des femmes au Kyrgyzstan, que je leur aurais, aurais dit ça comme ça. Elles m'auraient fermé la porte au nez, ça c'était sûr, quoi, direct. Et euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est une partie de la réponse. <rire> oui, moi aussi, j'ai trouvé que le, le film était très évocateur et... et, et et tout à fait à l'image de, de, de, la, de la société kirghize dans sa grande diversité telle qu'on peut la voir, la rencontrer, puis même, je dirais, au-delà de société, des sociétés asiatiques Et euh, du coup, je, Alors, je trouve qu'on voit bien, là, dans ce film, euh, une, une situation post-soviétique qui est qualifiée de démocratie, mais on voit bien que le terme de démocratie, dans la bouche de, je sais plus qui le dit, de l'interlocutrice, et vraiment une notion flottante, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on voit bien que c'est la, la fin du cadre soviétique, c'est tout ce qu'on comprend, et que précisément la, la, la fin de ce cadre rigide euh, ouvre à tous les vents euh, une société qui est aux prises à la fois avec une forme de retraditionnalisation, avec l'arrivée d'un islam qui n'est pas le, vraiment le sien et qui, et qui transforme beaucoup sa vision des choses, mais aussi... Euh, des formes d'émancipation de, euh, très actives, comme on le voit à la fin dans, cette, dans, le, dans la chanson magnifique de cette euh, jeune fille euh, euh, qui appartient à ce groupe d'activistes, qui, qui a l'air euh, particulièrement active, et puis en plus qui réinvestit euh, une forme traditionnelle qu'est l'épopée euh, d'un sens nouveau, parce qu'elle s'en sert pour, pour, euh, pour euh, diffuser un message d'émancipation. Et donc je, je je trouve ça vraiment super dans le film de voir euh, en fait cette euh, cette rencontre entre des tensions euh, complètement contradictoires et qui qui euh, modèle jusqu'à la vie des femmes enfin qui, qui qui la façonne qui les façonne je sais pas quoi répondre à ça mais euh... ouais <rire> si ce n'est que euh, je, je cherchais enfin d'une certaine façon à à, à, à pouvoir traverser tout, tout ça en fait à la fois et à, grâce à jamilia euh, voilà la, alors, la démocratie oui là bas ben, on en parle beaucoup en fait on m'a souvent dit que Jamilia était une femme démocratique aussi enfin c'est vrai qu'il est un peu utilisé à toutes les à toutes les sauces mais euh, ce voilà c'est pas tant euh, de de, de d'avoir euh, une histoire enfin vraie ou juste c'était ce qui m'intéressait c'était la façon dont elles elles percevaient enfin voilà l'environnement le, qui les entourait et puis et puis de voir comment aussi cette histoire là était enfin euh, euh, parlée enfin racontée et euh, donc euh, voilà et toutes ces femmes euh, ouais elles, sont, elles elles résistent à leur façon enfin même si c'est dans leur espace très petit de de l'intime et ça c'est euh, euh, voilà, c'était important pour moi de, les, de relever ça plutôt que de, de les entendre, euh, je sais pas, autrement, d'écrire que les conditions de vie étaient difficiles. Enfin, ça, c'est sûr, on le sait bien. Et euh, voilà. Oui, parce que quand même, qu elle, elle, chacune d'entre elles raconte des situations qu on, quand on connaît la vie centrale qu'on qu rencontre par ailleurs, qui sont quand même partagées. Et... Euh, alors peut-être, euh, je ne sais pas si le public est sensible à cette question ou la connaît, mais quand les jeunes filles évoquent, à plus, ou les femmes euh, mûres euh, évoquent à plusieurs reprises euh, le kidnapping, euh, le rapt de la fiancée, euh, c'est quelque chose de, de, de fort, parce que d'une part c'est un phénomène qui a connu un cer une certaine recrudescence depuis la chute de l'URSS, euh, pour des questions à la fois de déprise idéologique et puis de, de crise économique en fait, parce que... Euh, le rap de la fiancée est souvent lié euh, au fait qu'on ne peut pas payer le, le prix de la fiancée, là, le kalim, qui est traditionnellement euh, euh, donné aux parents de, de, de la future brue. Et, et du coup, je... Alors, on ne le voit pas dans Jamilia, justement, ça du tout. Et le fait qu'elles insistent là-dessus, pour moi, est vraiment très, euh, très significatif d une, d une, voilà, de cette période peu soviétique qui a voilà, ces souffrances euh, très fortes. Ouais, elles en parlent euh, souvent. En fait, je, au début, quand je, je, je cherchais à voir comment... Euh Enfin, comment je pouvais ouvrir les discussions et, et quels sujet je pouvais traverser. Enfin, je, je leur demandais un peu de front, enfin, de me parler de ces histoires d'enlèvement de, et tout ça. Évidemment, j'avais absolument rien. Et à partir du moment où j'ai demandé de me parler de Jamilia, enfin, presque toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont parlé de, de kidnapping. Enfin, forcément, évidemment, puisque toutes elles y... Presque enfin, la, la, la grande majorité des femmes avaient été enlevées aussi, enfin, d'ailleurs... Et, euh, mais euh, en fait, ce qui, ce qui est intéressant du coup dans cette façon-là d'en parler, enfin d'obtenir des paroles, c'est que euh, en fait c'est quelque chose de, fin, de normal. Enfin normal, ça se passe comme ça, c'est comme ça. Et donc du coup, euh, elles, bah, elles, elles, elles peuvent en rire. Enfin ça, voilà. On, du coup, il y, y a autre chose qui. Enfin elles peuvent en rire. <rire> elles, elles, elles, elles en parlent. Euh, euh, Enfin, on, enfin, voilà, on, enfin, je ne voulais pas euh, expliquer enfin, le processus de l'enlèvement, mais que ça soit présent dans le film, parce que ça fait partie de leur, de leur quotidien, enfin, de leur réalité, et, et de, voilà, des jeunes filles aussi encore aujourd'hui, euh, et tout ça. Euh, bon, je ne sais pas, peut-être peut que ça manquerait de précision, mais... Non, non. Euh, moi, je trouve, j'apprécie beaucoup que les, enfin, euh, les documents, enfin, les documentaires, les films, parce que c'est, enfin, c'est au-delà du documentaire. Moi, je trouve qu'on, c'est, c'est une peinture des émotions, c'est une peinture de plein de choses que, que n'explicite pas précisément. le Propos. Simplement, moi, je suis, je suis spécialiste. Je suis désolée ouais. de parler en spécialiste. <rire> Mais euh, justement, euh, peut-être pour donner une perspective un peu plus historique, euh, quand quand le Kyrgyzstan est devenu une république soviétique, enfin quand l'Asie centrale a été incorporée à l'URSS, euh, l'une des mesures des, des mesures premières, enfin des mesures phares euh, dites progressistes et d'émancipation, ça a été effectivement de libérer un certain nombre, de libérer les femmes par un certain nombre de, de, de, de mesures, de, de phénomènes d'incitation, mais aussi de criminaliser des comportements qui étaient considérés comme rétrogrades, comme euh, toutes les formes d'inféodation des femmes, et notamment le rapt. C'était inscrit dans le code pénal euh, à partir de, du milieu des années 20, ensuite ça s'est transformé. Du coup, c'est quelque chose de quand même très fort pour ces sociétés, cette évolution. C'est-à-dire qu'à la période soviétique, je pense que ça a dû perdurer un peu. Puis ensuite, ça s'est vraiment perdu. En tout cas, c'était très caché. Et c'est revenu vraiment avec, euh, avec la fin de l'URSS. Alors, Je ne sais plus exactement quelle année, mais il y a quand même une loi qui est passée il y a 4-5 ans pour interdire euh, à nouveau le, le, le RAPT et, euh, et, et pénaliser aussi. Je, je crois qu'il y a une peine d'emprisonnement et des amendes. Après, euh, il voilà, y a tout un travail à faire pour... Euh, pour faire en sorte que les femmes soient au courant, et portent plainte et tout ça. Mais du coup, je, y a quand même, le, le gouvernement, il me semble, fait des choses. Je n'ai pas filmé ça, je suis arrivée vraiment après cette campagne, mais par exemple, pendant mon tournage, juste après, ah, juste avant, il euh, y avait une grande campagne d'affichage dans tout le pays, avec trois images euh, de femmes, avec euh, l'habit traditionnel. Euh, L'habit occidental et, euh, et tout voilé, tout en noir, avec un, un slogan qui disait quelque chose comme euh, « euh, Attention, euh, vers où vous voulez aller ?» Quelque chose comme ça, en fait. Donc, il y, y a quand même une prise de conscience après... Voilà, je ne sais pas... Euh, bon, ouais, plusieurs... c'est un débat qui traverse euh, la société kirghize en particulier. Ça, à la fois sur la question des femmes et sur la question des traditions, en général, ils sont extrêmement gênés par... Euh, Comment guider euh, la société vers euh, des bonnes pratiques qui soient à la fois conformes à des traditions et en même temps pas trop, euh, euh, pas trop conservatrices et qui permettent une certaine liberté sans toutefois quand même <rire> déroger aux traditions enfin, C'est un vrai problème de la société euh, contemporaine kirghize. Je sais pas, Christina, ce que tu en penses et Je trouve aussi que par la, parmi les femmes que tu as rencontrées, beaucoup d'entre elles sont institutrices et on sent bien la tension chez elle, euh, à la fois elle croit effectivement beaucoup à l'éducation et ça je pense que c'est beaucoup un héritage soviétique où, euh, où beaucoup de femmes effectivement se, ont été euh, enseignantes et c'était un espace de, de valorisation et, et on sent que plusieurs d'entre elles disant je suis optimiste je, je, je transmets quelque chose même si les jeunes femmes auxquelles je transmets aujourd'hui bah, de toute façon vont pas travailler et ne seront pas peut-être dans la société euh, euh, publique extérieure elles vont pouvoir transmettre à leurs enfants quelque chose qui sera au-delà de la tradition au-delà de, de ce qu'on appelle les traditions nationales ou religieuses ou... Et, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant parce que plusieurs d'entre elles sont quand même très euh, comme tu le disais tout à l'heure très résistantes et proposent autre chose, et sont optimistes malgré une réalité économique qui est, qui est, qui est très dure. Et, et, et pour cela, quoi, je, en plus le, la manière dont tu termines le film avec ces, ces deux jeunes, qui effectivement sont là à briser, euh, briser tous les tabous, c'est assez extraordinaire parce qu'on sent vraiment la, les générations à venir qui... Euh, qui, qui ont hérité de tout ce qui leur a été transmis de la sorte. Bon, effectivement, elles sont sans doute à Bishkek, elles sont sans doute dans la capitale, mais, mais je trouve que c'est très porteur d'espoir, et on sent malgré tout, malgré toute la violence des propos, malgré une situation qui est difficile, on sent malgré tout cet optimisme euh, dans les propos que tu as recueillis. Ouais. Mais non, juste... Euh avant de, de vous passer la parole, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur le... Je pense qu'on est tous très sensibles à l'esthétique du film et ce choix, du... ce choix de tourner en Super 8 qui vous impose quand même euh, plusieurs contraintes. Si vous pouvez en dire quelques mots, enfin, on en a discuté avant, mais euh, je pense que peut-être le public aimerait savoir un peu plus sur les fameuses contraintes que vous impose de, ce choix formel. Ouais. Euh, bah, le Super 8, euh, oui, donc c'est une petite caméra... Euh... Enfin, voilà, une petite caméra qui, qui fonctionne avec des bobines, enfin de la pellicule, qui, donc, c'est silencieux, on enregistre le son forcément de manière indépendante. Euh, donc, voilà, donc on n'a pas de son synchrone, mais moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, de pouvoir travailler la relation du son à l'image. Et euh, donc, voilà, ça, c'est une chose. Et euh, ben on a très peu, enfin, j'avais très peu de pellicules pour partir tourner, parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup d'argent au départ euh, voilà, du film et que ça coûte cher. Et donc euh, j'avais, euh, c'est une autre contrainte, j'avais 80 bobines, donc ça représente euh, 3h45 d'image, quelque chose comme ça en fait, de, de rush. Et donc euh, ça veut dire qu'il euh, ben, faut savoir ce qu'on veut filmer. Et comment on veut le filmer et pour dire quoi parce que sinon euh, ben on peut pas voilà, on peut pas forcément se tromper enfin un petit peu mais pas beaucoup et euh, et donc voilà donc ça c'est assez euh, important et, euh, et donc euh, du coup avec ces deux euh, contraintes là ça a pour moi ça induit une, façon, enfin, une présence différente sur le lieu de tournage enfin, dans, dans les lieux où je, je suis pour filmer dans les, dans les espaces dans les villes dans les paysages euh, bah, parce que j'ai cette pression là enfin, c'est une forme de, de tension enfin, du, du, pas d'urgence mais d'être sûr de voilà de, de ce que je, je veux capter et puis euh, et puis quand je suis avec les femmes euh, c'est pareil euh, elles savent, elles savent dès le départ, dès le début de la rencontre que je, je, je suis là pour faire un film, mais que, en fait, je ne filme pas. Donc, en fait, elles me disent « Bon, alors, si tu filmes pas, qu'est-ce qu'on fait et, ?» euh, Et en fait, on, bah, du coup, on, bah, on parle, on se rencontre. Et, et à partir de là, les choses commencent vraiment avec les femmes. Euh, parce que du coup, je, je, je suis là vraiment pour les rencontrer. En tout cas, c'est ce qu'elles perçoivent. Et... Et, euh, et au moment où je les filme, après euh, la rencontre, enfin toujours après, euh, ben, elles savent aussi que je ne vais pas les filmer beaucoup. Enfin, beaucoup, ça veut dire que je vais les filmer euh, peut-être une minute. Enfin pas plus, parfois une bobine, enfin, ça dépend des, des femmes, du lieu, de ce que je peux filmer et tout ça. Euh, Peut-être que le maximum que j'ai filmé pour une femme, enfin là, on a une séquence, la première séquence, je dois avoir deux bobines, enfin, donc ça fait à peine cinq minutes. Et, euh, et donc du coup elles sont, elles aussi, elles ont conscience en fait du... De, du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'images que je vais prendre d'elles et que donc elles, elles acceptent, acceptent d'être filmées s'il y a un don et puis elles, ben, elles sont présentes elles sont, elles sont vraiment là quand la, la caméra super vide ça fait du bruit c'est le bruit de la pellicule qui, qui défile et, euh, et donc euh, ben, voilà, c'est une forme de, de présence qui aussi induit des choses donc c'est des contraintes mais c'est... Euh, Enfin, c'est pas, c'est aussi une façon de faire et qui euh, qui apporte beaucoup. Enfin, qui moi me pousse à filmer. Enfin, je sais pas, c'est ça, voilà, <rire> quelque chose comme ça. Euh, je sais pas, je sais pas si, si vous avez des des questions là et là. Oui. On vous en Bonsoir, merci en tout cas pour le film et de m'avoir euh, permis de revoir un peu la Kergésie. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous envisagez d'avoir un suivi avec les personnes, euh, les jeunes personnes euh, qui ont été interviewées euh, bah, euh, Les petites ados... Voilà. Bah, en fait, je suis en contact avec euh, pas mal des femmes que j'ai bah, filmées, que j'ai rencontrées. Euh, bah dont les petites ados mais ça c'est plus facile elles sont sur Facebook et tout se passe par Facebook euh, mais euh, donc voilà de temps à autre j'ai de leurs nouvelles euh, je, le film, je n'ai pas montré le film encore euh, au Kyrgyzstan mais euh, a priori, enfin normalement, je, je, je vais organiser, euh, on va organiser une projection où on va rassembler toutes les femmes. L'idée, c'est pas que j'aille leur montrer de façon individuelle aux unes et aux autres le film, mais euh, mais de les faire venir et, et qu'elles se rencontrent et qu'elles échangent. Donc c'est une, une forme de, enfin c'est pas un suivi, mais en tout cas c'est un retour du film à elles. Et, euh, et voilà, après, il y en a avec lesquels euh, oui, je vais garder des... Enfin, en tout cas, je vais, je vais avoir des... Je vais récupérer des nouvelles, enfin, je vais, que je vais revoir, parce que je vais retourner là-bas. Et, et voilà, il y en a qui sont devenus des amis. Et puis, euh, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficilement... Euh, enfin, que je ne peux pas forcément retrouver, mais parce qu'elles m'ont dit, euh, voilà, je te donne ma, mon histoire, mais après, tu l'emmènes loin. Enfin, c'était la... pour ça qu'elles... M... Elle me donnait leur histoire. Enfin, c'est parce que elle savait que j'allais pas la ramener dans leur village, parce que là, c'était pas possible que les autres autour entendent, entendent c ce qu'elle ce qu'elle disait. Parce que ce qu'elle dit, c'est c'est quand même assez engagé. Enfin, même si nous, on le perçoit peut-être pas forcément comme ça. Là-bas, c'est déjà beaucoup. En fait, de dire qu'on veut plus de liberté, c'est ça se dit pas. Enfin, Bah, je pense que c'est le Kyrgyzstan qui m'a choisi Je sais pas. <rire> je, bah, je suis allée là-bas et puis, euh, puis, puis j'y suis restée. J'y suis retournée. En fait, je il voilà, y, y a des choses qui sont passées. Ça m'a, je rencontre. Enfin, j'ai surtout rencontré des gens tout de suite. Et puis, euh, et puis, ben, bah, je, je sais pas. Il fallait que j'y retourne. Enfin. Bah, voyages, pas de... bah oui. Et du coup ça se passe où au Kyrgyzstan C'est en milieu rural Tu pas été en ville Comment tu as choisi l'endroit Si, il y, y a des petites villes. Euh, Je suis euh, allée dans deux régions. En fait, euh, la région de Djalalabad, dans le, dans le sud du pays, euh, la vallée du Fergana. Et, euh, et là donc euh, dans quelques, plusieurs villages. Une petite ville, Djalalabad c'est quand même une, une grande ville au Kyrgyzstan. Et, euh, et puis des plus petits villages. Mais bon, en même temps, les villages, parfois, sont très étendus. Enfin, dans Bob dans la vallée là où j'ai filmé, il y a des noyers, il y a 30 000 personnes qui vivent dans un espace, euh, enfin, pas si grand que ça, quand même. Donc, même si c'est euh, ouais. des villages, enfin, des maisons des, ouais. rurales. Et euh, et puis, je suis remontée euh, jusqu'à Talas. Euh, Talass, la région de Thalas, c'est la région dans laquelle se déroule le, le roman de Jamilia, qui est -E enfin qui est le village euh, dont est originaire euh, Aitmatov, et, et voilà. Donc je voulais aller euh, forcément, enfin voilà, c'était important pour moi que j'aille dans cette partie-là aussi du Kyrgyzstan, Donc c'est deux, deux régions, et je voulais rencontrer euh, bah, beaucoup de de, de gens différents, enfin de générations différentes, mais aussi il y a des Kirguis au spectre, Kirguis, enfin, il y a voilà, c'était important qu'il y, qu y ait un peu tout, tout, tout le monde. Mais du coup, c'est... Ouais. Du coup, au niveau des classes sociales, euh, tu n'as pas touché non plus... Euh... Des femmes qui ne se font pas kidnapper dans les villes, par exemple où... Ah non, je ne suis pas... J'suis pas euh, ouais, non, non. Oui. Mais il euh, y en a... Enfin, encore qu'à Bishkek, on peut aussi se faire kidnapper. Hein, mais c'est pas parce que c'est la capitale. Enfin, je sais pas. Ouais. <rire> voilà, ça ça se passe aussi euh, là-bas. Mais, euh, mais non, les femmes des villes, moi, je voulais... Euh, euh, parce que du coup, ouais. c'était ma question de départ. Les pictogrammes de, des militantes à la fin, ils étaient où, où Tu les as vus dans le, collect, dans le local euh, du collectif euh, féministe qui de Bishkek, ah oui. qui était à Bishkek, dans la capitale. Mais ce sont pas des tags qu qui sont tagués dans les rues de la ville. Enfin, sur, surtout pas. Enfin, voilà, ils sont là. C'est des. des des, des temps de, de, de paroles et de, de réunions enfin, qui se font enfin, dans le collectif euh, féministe euh, en fonction des, voilà, des, des projets qui sont menés avec euh, des ONG et, et voilà et, et donc il y, y a eu une fois un, un travail autour de, des tags et, et donc y a, elles ont fait beaucoup de tags qui sont très beaux et, et et, euh, et en fait les, les slogans enfin, étaient, me semblaient assez forts en fait et répondre aussi à beaucoup de choses enfin, qui, qui, qui étaient traversées par toutes ces femmes et donc du coup c'est pour ça que je voulais, je tenais à ce qu'il soit en fait euh, dedans, et notamment euh, par rapport au thé, enfin, par exemple et vraiment, euh, voilà et, et donc et, et, et, et voilà, je les ai pas filmés là-bas, je les ai refilmés ici parce que là-bas j'ai pas j'avais, enfin c'était pas possible de les filmer au moment où j'étais enfin il y a eu la tempête, enfin bref pas, il pleuvait, il s'est mis à pleuvoir, bref et donc euh, voilà ces tags c'est ça euh, mais euh, non mais surtout pas dehors dans la ville, enfin oui, moi je suis venue revoir ce film après l'avoir découvert vendredi dernier. Donc c'est dire qu'il est <rire> séduisant aussi visuellement, en dehors du, du contenu très très riche. Et j'ai deux interrogations. On voit certaines de ces femmes qui ont la cinquantaine euh, affirmer leur intention de, de donner à leur fille un destin meilleur que celui qu'elles ont subi. Mais on n'en voit pas s'interroger sur... Euh, qui elles sont comme belle-mère on suppose qu'après avoir elles-mêmes souffert de leur belle-mère, elles peuvent, euh, pour certaines, être de, de, une fois devenue belle-mère, être très différentes avec leur brune. Ça, c'est ma première question. Et puis, si je ne me trompe, elles s'expriment toutes en russe. Alors, je voudrais savoir pourquoi Parce que le kirghiz, il est parlé à l'intérieur euh, des maisons. Oui, -ce non, non, c'est pas tout en russe. Hein. C'est euh... non, non, beaucoup en kirghiz, c'est presque pas en russe. C'est assez peu en russe, hein. c'est majoritairement en <rire> <rire> et euh... Non, en fait, je, justement, votre question est très juste, parce que ces femmes ne s'engagent se, ne pas sur l'éducation qu'elles vont donner vraiment à leurs filles. Enfin, elles disent des choses assez vagues, et puis elles ne disent rien de comment elles traiteront éventuellement leurs belles-filles, parce que précisément, elles, euh, elles ont euh, été traitées comme des brutes, c'est-à-dire euh, plutôt... Euh, Enfin, elles ont été asservies à un certain nombre de tâches obligatoires dans des conditions plus ou moins bienveillantes. Et malheureusement, le schéma que l'on voit se reproduire le plus souvent, c'est précisément la reproduction de ce modèle, en dépit de la, de, de, de, de la conscience que, cette, que ce statut est, est très difficile à supporter et expose les femmes à, des, à une vie quotidienne vraiment contrainte et rude. Et je, voilà, alors je ne sais pas si ça s'est vu dans les discussions avec les femmes sur comment finalement, bon an, mal an, cette, ce statut de bru se transmet, même si on l'a subi et critiqué. Parce qu'on a aussi envie, dans, sa, dans son vieillage d'être servi par une, une belle fille. <rire> oui, de, de pouvoir se reposer, quoi. <rire> Non, ben en fait j'ai essayé en fait de questionner les belles-mères que j'ai rencontrées, mais euh, mais ça non, elles euh, m'en ont pas parlé en fait. Non, <rire> non, non ou les jeunes. Euh, qui allait être belle-mère, il y en a une qui se questionne, en fait, qui se dit « Mais bon, est-ce que je serais capable de, de, voilà, de lui laisser passer ?» enfin, Elle parle d'ailleurs de sa future belle-fille en se disant qu'elle allait sûrement lui jouer plein de mauvais tours, quoi. Enfin Déjà, il y a espèce de... Mais non, ça, elle, elle, c'était impossible. Non, j'ai essayé, mais je... Non. Là, Jamilia m'a pas aidée. Elle m'a aidée pour beaucoup de choses, mais... Non. Et ce qui est impressionnant, dans le, le, toutes ces femmes que tu as rencontrées, souvent, tu les as rencontrées, ils sembleraient seules elles sont seules alors qu'à l'intérieur des maisons il y a justement souvent beaucoup de personnes et comment se fait-il ou comment es-tu parvenue à les rencontrer justement seules ou de manière isolée est-ce que vous aviez un, tu vois, un temps de vous êtes donné rendez-vous pour qu'elles puissent être seules à ce moment-là parce qu'elles disent bien qu'elles ont beaucoup de tâches, qu'il y a oui. toutes les tâches ménagères qu'il faut qu'elles se réveillent avant, euh, avant, le, avant la prière mm -hmm. pour pouvoir écrire avant un instant, un, un instant pour elles ou l'autre qui est institutrice dit mais moi je, si j'avais un tout petit peu plus de temps euh, pour moi si je pouvais rentrer un tout petit peu plus tard hein, de, du collège mais non il y a les les enfants, il y a toutes les belles familles qui m'attendent, et, et là en revanche, toutes les femmes que l'on a vues sont souvent bon. Il y a parfois quelques euh, des petites filles ou quelques enfants, mais en général, tu les as rencontrées seules. Euh, oui, mais je ça veut pas dire que qu'elles avaient pas beaucoup de choses à faire. Enfin, quand elles étaient seules, je pense que j'ai eu de la chance effectivement que la plupart du temps elles soient seules, mais euh, mais à chaque enfin les rencontres et... étaient assez brèves. Euh, quoi qu'il en soit, parce que justement, elles avaient quand même beaucoup de choses à faire et que si elles m'accordaient même 20 minutes, c'était déjà énorme. Euh, donc, euh, voilà. Quand j'ai pu rentrer dans les maisons, euh, c'était parce que c'était la belle-mère qui était là, dans la maison. Ça n'a jamais été le cas que ce soit la belle-fille qui... qui, qui bah, qui soit là, en fait, et qui m'accueille. Et, et la belle-mère s'arrêtait, en fait, pour me parler, en fait, pour m'accorder ce temps-là. Et, euh, et s'il si y avait des hommes, ou des enfants, ou des belles-filles, comme c'était la belle-mère qui, bah, qui, qui dirige, d'une certaine façon, qui ordonne, elle, euh, elle demandait, en fait, à être euh, laissée tranquille. Et, euh, et ce temps-là, euh, bon, il ne pouvait pas durer plus d'une heure. Enfin, il y avait quand même... Euh, et, euh, et puis surtout qu'après, euh, en fait, on, bah on me recevait, mais on voulait bien parler avec moi, mais, mais il fallait m'offrir le thé aussi, et puis on ne pouvait pas tarder trop avant de m'offrir le thé donc en fait il fallait que je, parfois je, je repousse au plus le moment du thé parce que j'avais envie de parler et, et que le thé, il fallait aussi du temps pour le thé et, euh, et que ce, le, pendant le temps du thé euh, ben, on n'allait pas parler, enregistrer enfin, la, la conversation s'arrêtait, donc il y avait voilà, des choses à, à gérer comme ça et puis euh, les femmes euh, du coup les belles-filles les femmes plus jeunes euh, je les ai rencontrés sur euh, leur lieu de travail. Enfin là, pour les professeurs, c'était euh, au collège. Et donc là aussi, elles réussissaient à être seules euh, parce que... Enfin, euh, j'avais rencontré le directeur du, du collège euh, qui, du coup, avait accepté que je, je prenne du temps aussi avec ses professeurs. Et donc, comme le directeur avait accepté, on, voilà, on, on, me, on me permettait en fait de... Euh, on, on nous laissait tranquilles. Mais, mais là aussi c'est pareil, il ne fallait pas non plus que ça dure trop longtemps, parce que c'était à la fin de la journée, et à la fin de la journée, les maris venaient chercher leurs euh, leur femmes et donc euh, parfois elles repoussaient euh, un peu l'heure le, le, voilà, du départ, mais c'est pareil. Ça, en fait, je, savais, je ne savais jamais à quel moment euh, la conversation allait s'interrompre et elle pouvait s'interrompre à tout moment, et parfois au bout de 15 minutes, parfois au bout de 30 minutes, mais en fait, euh, voilà, il fallait que chaque Enfin, voilà, que j'ai une conscience. Enfin, que je, je je sois très précise aussi, en fait. Enfin, que j'aille à l'essentiel. Enfin, fait, je sais pas, mais que je me débrouille pour avoir tout euh, dans ce, dans un temps euh, très court. Je vois Il y a une question là-haut. Ah. Est-ce que ça remarche? Non, Bon, tout d'abord, merci Aminato euh, pour ce beau film et plein d'émotions, et surtout qui nous en dit beaucoup à la fois sur les formes de domination euh, des femmes et euh, sur leur manière euh, de euh, vivre, résister, euh, penser euh, ces questions-là. Ce qui est dans le domaine, dans l'anthropologie, euh, peu, même si certaines euh, ont travaillé sur ces terrains-là, euh, avaient des choses euh, et avaient réussi euh, à faire parler euh, les femmes. Mais je reviendrai sur la question qui t'a posée en premier parce que euh, en tant qu'ethnologue, euh, tu, tu as choisi quand même ce terrain, tu l'as construit un peu. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard complet, ni une passion comme ça au cours d'un voyage pour des paysages qui t'ont fait choisir ce terrain. Tu avais bien une petite idée derrière la tête, un petit projet. merci. écoute. En fait, pour tout dire, non, vraiment, au début... Au tout début, j'ai, par hasard, je voulais, aller je voulais aller en Asie centrale pour découvrir. Je ne connaissais absolument rien. Je ne savais pas où aller. J'ai rencontré à une fête une, une, ben une, une femme qui faisait une thèse sur je ne me souviens plus quoi au Kazakhstan. Et en fait, elle a parlé du Kazakhstan avec euh, vraiment passion avec un ouais, avec passion, avec des yeux qui pétillaient, avec vraiment une, une force, enfin quelque chose. Je me suis dit peut-être que si je vais là-bas, ça m'arrivera aussi, en fait. <rire> peut-être que je serai je serai aussi touchée avec la même force par ces lieux et ces gens et les rencontres que je vais faire. En fait, je voilà. Le, le, le départ c'est ça, et puis. Je, voilà, je voulais aller au Kazakhstan, je me suis retrouvée au Kyrgyzstan, parce que, parce que là, vraiment, c'est une voilà, espèce de, de chemin comme ça, je ne sais pas, et parce que je n'avais pas le temps de faire le visage, je voulais partir tout de suite, donc je suis arrivée au Kyrgyzstan. Bon. Et, euh, et voilà, les choses se sont enchaînées, et, et, et donc, oui, j'avais envie, envie de, de, de ressentir une quelque chose de si fort qui me permette effectivement de construire quelque chose dans, dans un lieu, dans, avec des gens, enfin dans la rencontre et dans l'échange et, et ça s'est passé en fait là-bas euh, euh, parce que tout de suite j'ai rencontré des, des, des jeunes euh, qui, tra euh, qui travaillaient le cinéma, que j'ai rencontré les femmes, que je suis allée voir Christy là aussi en Ouzbékistan sur son terrain à Samarkand. Et que et voilà, en fait, c'est comme ça plein de rencontres de, qui m'ont permis de, de, de, de, de, de, de rester en fait. Parce qu'au départ, en fait, je pense que je, sinon j'en je serais, serais partie tout de suite aussi. Parce que, enfin, surtout en Ouzbékistan, c'est quand même pas un, pas un lieu facile. Et, euh, et donc voilà, et petit à petit, les choses se sont construites. Et le premier film que j'ai commencé, enfin, j'ai fait un premier film là-bas en 2009 euh, sur la dictature et enfin, l'autocensure, euh, enfin, en tout cas autour de ces, ces sujets-là. Et, euh, et, et je pense que, oui, je me suis dit qu'il fallait que, enfin, je ne sais pas, les choses après s'enchaînent. Ouais, j'ai construit des relations, j'ai voilà, rencontré les il euh, y a Jamilia qui m'a porté aussi parce que je, je sentais que euh, je pouvais, euh, pouvais peut-être grâce à Jamilia comprendre quelque chose de l'intérieur et, et c'était ce à quoi je voulais arriver en fait, pas rester en surface euh, euh, voilà, et puis qu'après qu pour ça effectivement il faut du temps et il faut y retourner et retourner encore et, et que euh, et que je suis voilà. Je, donc ouais, tout ça ça s'est fabriqué il y, y a les deux. <rire> et je crois qu'on peut dire que tu as une qualité d'écoute qui est assez extraordinaire parce que je me souviens quand tu étais venue en Ouzbékistan, tu avais voulu faire des ateliers cinéma avec des étudiants et tu es venue avec ta caméra et juste à écouter ce que les étudiants avaient à dire et proposer. Et ça avait été assez extraordinaire. Ce sont des expériences que je crois que tu as menées aussi au Kyrgyzstan et dans d'autres pays. Mais tu as vraiment eu, été à l'écoute de ce que les gens, les personnes avaient à dire elles-mêmes. Donc j'ai l'impression que tu n'es pas venue avec un, des idées préconçues. Je veux dire, tu t'es vraiment laissé euh, habiter, apprivoiser d'une certaine manière par, euh, par les espaces, tout d'abord avec le, le premier long-métrage, et, et ensuite par les personnes, avec celui-ci qui est beaucoup plus de l'ordre de l'intime. Autant le, le précédent film, c'est vraiment... Euh, L'extérieur, la ville, il n'y a presque pas d'individus. Et, et je crois que tu as vraiment fait une grande... C'est vraiment une rencontre en profondeur sur de, no, de nombreuses années. Et, et je trouve qu'on le sent vraiment, dans la, encore une fois, dans la qualité des échanges que tu as eus, et dans, dans cette euh, intensité des propos. Oui. <rire> ouais. Bonjour, j'aurais euh, une question à propos de l'auteur de Jamila. J'ai eu l'occasion d'aller au Kyrgyzstan plusieurs fois il y a plus de 20 ans, malheureusement. Euh, et on me m'avait présenté cet auteur comme celui qui avait mis par écrit euh, l'histoire de Manas et donc qui avait créé euh, l'épopée nationale. Et là, euh, avec Jamila j'ai l'impression euh, un peu d'avoir affaire euh, à un récit euh, de la collection Harlequin. Non, mais ça fonctionne un peu comme ça pour, pour les femmes. Euh, et je m'étonne parce que 1958, c'est la période du réalisme socialiste. Alors, comment se, se situe ce récit entre toutes ces influences Alors, peut-être que... Quelques précisions avant de, de, de, de discuter cette question. Euh, il ne me semble pas que Chingiz Aitmatov ait participé à la mise à l'écrit de, de Manas. L'épopée Manas a été euh, mise à l'écrit dans les années 20-30 par les turcologues soviétiques qui s'étaient mis... Euh, euh, qui s'était donné pour défi précisément de constituer une littérature écrite à partir de la tradition orale. Donc, euh, Aitmatov, à mon avis, n'y est pas pour grand-chose. Il était journaliste et il s'est mis à écrire des nouvelles en kirghize euh, dans les années 50. Ensuite, il a, il a continué d'écrire, cette fois, des romans et il est passé au russe. Et euh, aussi bien en Djamila que dans les autres œuvres, euh, il dépeint euh, avec un souffle, pour le coup, assez épique. Euh, une société kirghize contemporaine, soviétique. Euh, alors effectivement, il se... on est en 58, 58 c'est le dégel. On se délivre, c'est un moment où les, où les artistes en particulier, mais pas seulement, se délivrent des, euh, des canons staliniens, et en particulier du réalisme socialiste. Donc il est pas, effectivement, il n'est pas du tout dans cette tradition. Et euh, Jamila, euh, c'est un, un, une nouvelle, d'ailleurs ce n'est pas vraiment un roman, qui... Euh, qui est au plus proche du, de la vie quotidienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'un village kirghize, euh, qui raconte un quotidien de labeur avec effectivement une langue très poétique. Et au milieu de ce, ce quotidien, dans une famille euh, dont euh, le fils aîné est parti pour le front, Yass Jamilia qui a été mariée, qui est donc euh, seule dans sa belle famille avec euh, son jeune beau-frère qui est un adolescent. Et lui, en fait, Aitmatov utilise le regard du jeune garçon, adolescent, pour décrire l'éveil des sentiments. Et ce n'est pas du tout, du tout à l'eau de rose. En fait, c'est d'une grande retenue. On, on dit, enfin, les mots ne sont quasiment jamais euh, prononcés. Enfin, les mots euh, qui décrivent précisément l'amour et le sentiment amoureux n'apparaissent que de manière extrêmement rare dans le récit. Et on est vraiment dans une description ténue de, de l'éveil des sens, de la découverte enfin de deux individus qui tout à coup se rendent compte qu'ils euh, présupposaient des choses l'un de l'autre euh, par préjugé et qu'en fait Danillard, qui est très, euh, qui est extrêmement silencieux, euh, découvre se découvre et découvre sa personnalité dans un champ qui euh, tout à coup transporte Jamila et le, et le jeune garçon, le jeune beau-frère qui, qui raconte cette histoire. Et c'est ce chant qui donc, euh, apparaît dans le, dans le documentaire, dans le film, qui, euh, qui dévoile euh, un, un, un jeune homme aux yeux de Djamila et qui dévoile une, une espèce de, de, de grande émotion, de grande force euh, vitale euh, qu'on ne pouvait pas soupçonner dans un garçon taciturne revenu du front, qui dit rien, qui claudique, euh, que, qui est exclu du village. Et donc voilà, c'est pas du tout une histoire à l'eau de rose, c'est plutôt une espèce de... Euh, ouais, de récits à la fois poétiques et un peu, euh, un peu épiques parce qu'on est tout le temps sur la route, euh, on est tout le temps tiré par les chevaux, on est tout le temps dans un paysage vaste. Et, et, et voilà. Donc, euh, voilà. <rire> voilà, traduit par Aragon. Alors, je, je me suis toujours posé euh, la question de savoir comment Aragon traduisait depuis les langues d'Asie centrale, ce qui ne les parlait pas <rire> Et, euh, et donc là justement j'ai relu Jamilia avant de, de venir et je trouvais qu'il avait quand même une, une tendance à surtraduire parfois, il est un légèrement empoulé par rapport à la langue d'origine, <rire> mais bon c'est quand même très beau, très bien écrit, très bien traduit. Pas, effectivement, c'est pas du tout un, un texte, enfin Harlequin, voilà, traduit par Aragon. Voilà, c'est un vrai texte littéraire que effectivement tout, toutes les femmes et tous les hommes, enfin tout le monde, même les femmes dans la campagne qui, qui voilà, euh, connaissent. 8 la, la oui. Enfin pas que, j'ai aussi fait des choses en vidéo, mais, mais surtout en Super 8. Euh, effectivement, tout à l'heure, j'ai pas parlé de l'image, je crois, en Super 8. J'ai surtout parlé des contraintes et de la présence que ça, ça a imposé. Mais ça, c'est important. Et pour moi, c'est presque aussi important que la, la texture de l'image. Euh, vraiment, en fait. Il n'y a pas que l'image en Super 8 qui, qui, qui joue, enfin, pour moi, qui est importante. Euh, voilà. Alors, l'image... Euh, j'ai filmé avec euh, plusieurs pellicules différentes. Euh, D'abord parce que j'ai filmé sur plein, plusieurs, plein d'années, enfin, sur une dizaine d'années. Donc, il euh, n'y a pas les mêmes pellicules qui existaient, tout simplement. Donc, il y a des hectachromes, plusieurs types différents. Y a... et, et puis, pour le tournage, là, après le dernier tournage, euh, j'ai tourné avec la pellicule Négative Couleur et avec euh, une pellicule enfin qui est une pellicule positive, et qui est à la particularité d'être très granuleuse enfin, c'est celle où ça grouille un peu de, de partout euh, voilà et, euh, et en fait je, euh, je je transforme un peu les images enfin, c'est à dire que ces pellicules positives que j'ai les hectachromes aussi sont des positives je les projette sur mon mur et je les refilme avec une caméra dv pour euh, pour euh, abîmer, ça, ça abîmerait un peu l'image, dans le sens où elle serait un peu plus floue, où les contours seraient un peu moins nets, net, les, les couleurs euh, plus simples aussi. Et, euh, et, et, euh, et, et lorsque je fais cette, cette opération-là, je joue aussi sur la vitesse de projection. Et donc, en fait, dans des plans qui, sont, euh, qui pourraient être euh, des plans fixes. Euh, le fait de, enfin du coup ça ça ça leur redonne une forme de mouvement en fait enfin il y a un grain enfin de vie en fait plutôt de vie en fait à l'intérieur de, de ces plans là et c'est quelque chose que comme si la pellicule enfin l'image le, le grain respirait enfin vivait et pouvait se former sous nos yeux enfin comme si enfin je, quelque chose comme ça et euh, et en fait ça ce travail là sur l'image me permet de dans la rencontre avec le son, de d'essayer de, de, de, de, de créer comme une nouvelle image, enfin de, de chercher quelque chose d'autre, enfin, de cette rencontre-là peut forcément, parce qu'en pellicule c'est pas synchrone, donc euh, euh, mais la pellicule fait qu'on accepte euh, plus facile, enfin forcément, enfin c'est et que et on a l'impression que c'est synchrone et que du coup on voit, enfin voilà, on voit autre chose. Enfin moi c'est ce rapport-là et la durée en fait, sur, et le rythme, presque comme si c'était de la musique, euh, que je pouvais travailler, composer, mais dans lequel les instruments seraient euh, euh, l'image et les sons, sans hiérarchie aucune, euh, voix, musique, euh, paroles, euh, euh, bruit euh, et image mais sans que l'image soit plus importante que que les sons les sons que la parole enfin voilà et ça en, en vidéo c'est pour l'instant je n'ai pas trouvé enfin voilà enfin c'est vraiment avec le super 8 que j'arrive à, à dé, déployer tout ça et euh, pour arriver à peut-être enfin pour moi c'était une façon d'arriver à à rentrer dans l'intimité de, de ces femmes, des femmes et de, de ces lieux-là et essayer de voilà de ouais, de... je sais pas, c'est un peu plus clair mais alors je vois que des mains se lèvent encore dans la salle malheureusement en maître du temps je vais devoir vous inviter à conclure peut-être un petit mot de conclusion <rire> non merci pour l'invitation eh merci euh, voilà. merci beaucoup à toutes <rire> les trois Un grand merci